Bonjour à tous! Bonjour à vous! En compagnie de Brigitte, aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter un nouveau tour de magie et cette oui. fois-ci avec un petit tour de cartes très sympathique. Brigitte, oui. je vais te demander de prendre le jeu, de regarder si toutes les cartes sont, se te conviennent et ensuite de mélanger les cartes. Voilà, pendant que Brigitte mélange les cartes, je vous invite vivement à regarder mes playlists car depuis un certain temps, il y a de nombreuses nouvelles vidéos qui vont vous épater, j'en suis sûr. Pour ceux qui ne sont pas encore abonné, je vous invite vivement à vous abonner pour nous suivre chaque semaine. Mmh. Ça y est Brigitte Ça y est. Très bien, tu as regardé tout venait, convenait, tout, tout va je bien. vais mélangé. Très mmh. bien. Alors ce que tu vas faire, écoute-moi oui. bien, tu vas prendre une carte, vas-y. Ça c'est facile. Tu la montres à tous nos amis, c'est bon Voilà. Oui, c'est bon. Alors, petite indication, la carte peut être signée, ça c'est super important. Mmh, D'accord. Mmh. Euh, donc la carte, vous la retenez bien oui. Très bien, je la perds dans le jeu. Et je vais te poser une question. D'après toi, un magicien peut mettre combien de temps pour retrouver une carte oh, 3-4 minutes. 3-4 minutes oui. Presque. Regarde. Simplement un coup pour le jeu comme ceci. Oui. C'est le temps nécessaire pour retrouver ta carte. Ah ouais. Du moins pour la localiser. C'est déjà pas mal. On sait qu'elle est dans le jeu et pour retrouver ta carte, je vais utiliser une technologie, ou plutôt une méthode, mmh. qui s'appelle la kinésie. Tu sais ce que c'est la kinésie Non, pas du tout. Tu sais pas ce que c'est la kinésie Vous savez ce que c'est la kinésie C'est la science de pouvoir déplacer les objets mmh. à distance. Mmh. Et c'est ce que je me propose de faire. Alors, ne clignez pas des yeux, vous voyez bien le jeu de cartes. C'est parti, voyez eh bien chérie. Je prends la carte, je la sors du jeu. La voici. Bien évidemment, ni toi, ni vous, ne pouvez la voir. Ah, mais regardez mon action. Je fais simplement. Est-ce que tu as remarqué ce que je viens de faire Oui, tu viens de mettre la carte dans le jeu. Oui, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas observé. C'est Effectivement, j'ai bien remis la carte dans le jeu, mais pas dans le bon sens. Esprit. Esprit pourquoi Pour la localiser. Oui, regarde, oui. je claque dans les doigts et vous n'allez pas me croire. Restez bien coaché à votre écran. Oui. Regarde bien. Si j'étale le jeu. Une seule carte et face et est face en l'air. C'est la génial, j'avoue. Et c'est. C'est génial. Le 4 de cœur. Bravo, Pascal. Ça t'a plu, Brigitte C'est génial. Écoutez, si ça vous a plu, eh bien, laissez-nous un commentaire. Brigitte et moi, ça nous fait toujours plaisir. Mmh. Abonnez-vous, évidemment. Et on leur donne rendez-vous à la semaine prochaine Bien sûr. Allez, ciao, les amis. Ciao, bye bye.